I'm not Yo, c'est j'espère que vous avez tous la forme. Bon, donc comme vous avez vu là, je poursuis toujours avec ma chaîne Ovalisée. Là, je redescends, hein. j'avais parlé de la CL500, là je vais vous parler de, de la Transalp. J'essaie de, de pas trop tirer sur la moto parce que comme je vous dis, la chaîne Ovalisée euh, c'est très mauvais. Enfin, c'est mauvais. Enfin, mauvais. Ça risque de casser quoi, mais je veux dire, mais si vous tirez vraiment dessus comme un gros gorille euh, si vous roulez à cas 70-80, ça va. Surtout que la mienne elle est toujours dans la tolérance, comme je vous ai expliqué, elle, elle, elle va entre 3 et 4 quoi et 4, quelquefois elle monte un petit peu au-dessus à 2.8. De toute façon là la chaîne de Honda il s'est préconisé, c'est marqué sur la notice entre 2.5 et 3.5 donc je suis largement dans la tolérance. Disons qu'elle a trois variations, elle, elle descend, elle monte, elle remonte au plus haut à 2,9, elle descend à 3,5 et elle va jusqu'à 4. Voilà, elle fait 4, 3, 5, Elle fait un effet de vague comme vous avez montré quand on est plutôt sur la chaîne localisée. Donc je suis dans la tolérance, pas de contrainte, ni, ni dans la tension, ni dans le pigment sortie de boîte, ni dans la couronne. Mais elle sera changée. Euh à la fin du mois, le temps que je fasse ma révision de voiture, mon contrôle technique de voiture. Après, je l'amènerai et je vais devoir payer la note, salée, c'est Bon bref, chier. Bon, bref. Oh, le mec, il est, genre, il est déjà en stress. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, je vais vous parler de la Transalpe, con. Pas de surprise. Vous voyez bien que j'avais raison quand je vous ai montré les photos volées. D'azartag, il me dit « Ouais, mais autant, ça sera pas le, le design définitif. » Ça a été le design définitif. Il n'y a pas de surprise, c'est un c'est trail qui est fade, voilà, euh, Comment dirais-je il est, il est pas moche, en hein, blanc, il est pas moche, il est pas il est bien fini, c'est du voilà, c'est du Honda, hein, voilà. c'est un mix entre une Africa Twin et une CB 500 X l'avant c'est le cd 500 x tout le et le côté aussi enfin euh, le côté vers les ouïes de radiateur je parle après au niveau de l'arrière tout l'arrière c'est contre tout ça c'est de l'Africa Twin. alors pourquoi ils en font ils en font ça ça fait une économie de moyens ça veut dire que sur des mêmes pièces que vous avez de d'autres modèles ça vous permet de refaire une moto c'est une économie une économie aussi également de designers et de... parce que vous savez qu'avant de faire une moto, il y a tout un processus de design, ça prend des années il faut payer des gens il faut designer ça, il faut faire des tests ensuite, etc, etc, il faut voir si ça plaît ou pas, il y a toute une démarche on euh, dit pour voir si ça plaît, là ils sont se pas les mecs. Euh, et en plus, il faut il faut relancer des nouvelles chaînes de montage pour pouvoir euh, voilà, faire une nouvelle moto et ça coûte doublé, ça coûte un peu là ça coûte, ça coûte zéro, là c'est pour ça que j'aime pas ce genre de moto, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule parce que c'est de l'économie de moyens, c'est de l'économie de designer, c'est de l'économie tout. Ils prennent le risque zéro, aucun risque. Euh, mais ça va pas plaire, hein. ça va pas plaire à la, à la grande majorité. Bien sûr, il y a toujours quelques personnes qui vont dire Oh, je vais l'acheter quand même, euh, ou certains qui vont apprécier la moto, pourquoi pas. Mais, mais la grande majorité, ceux qui aiment vraiment des motos nouvelles, ils vont dire oh non, bah non non, c'est pas terrible, c'est pas terrible du tout. Même. C'est en gros c'est du recyclage, c'est un peu pour parler vulgairement, c'est le fils bâtard d'une CB500X, d'une Africa Twin, c'est un mélange. C'est comme si vous mettez ça dans une, dans une espèce de pot. Euh, voilà. Si vous me voyez ralentir un petit peu légèrement, c'est parce que je, je, je, je fais attention à ma chaîne, hein. je, veux dire, je, je, je ménage quand même. Je fais de temps en temps, bon, je roule un petit peu 110-80, mais vous avez vu, je ne dépasse, dépasse pas trop. Hein. Parce que voilà, il <rire> faut quand même, même si elle n'est elle pas dans la contrainte, ma chaîne. Euh, elle est toujours dans la grosse tolérance et je, je ménage quand même, je suis pas un gros fou Je crois que ça me pète une chaîne, une chaîne qui pète à pleine vitesse ça, ça, ça peut vous sectionner carrément une jambe En gros c'est extrêmement dangereux Pas à sectionner mais peut vous, vraiment vous entailler profondément la jambe J'ai vu des gens comme hein, ça Voire même euh, vous entailler complètement le carter moteur, rentrer complètement dans mode euh, En gros une chaîne qui pète à pleine vitesse c'est extrêmement dangereux C'est pour ça que quand vous avez des, des chaînes au balisier, vous avez des petites chaînes Qui sont pas bon, commandez tout de suite le petites chaîne et changez le direct je sais que ça coûte cher, ça coûte dans les 200 euros, mais au moins vous êtes... Bon bref, donc c'est Africa... Vous voyez, vous voyez, déjà, le... même moi je me trompe, ça, ça ressemble tellement à une Africa Twin, une cd 500 x que je l'appelle même pas Transat, pour moi c'est pas une Transat, c'est Si j'aurais été Honda, si j'aurais été moins Honda, je... vu qu'ils ont déjà une Africa Twin une bicylindre à 1100 cm, et ils ont une cd 500 x euh, un bicylindre de 500 cm, moi je leur dit, voilà un créneau qu'ils n'ont pas ronda c'est le monocylindre. ils l'ont, ils l'ont encore avec la CRF300L mais elle reste à 300 cm. moi j'aurais fait un créneau pour des gens qui aiment encore le monocylindre, qui veulent faire beaucoup de, de, de road parce que c'est quand même un des moteurs les plus adaptés pour la road même si ce n'est même le meilleur beaucoup de punch j'aurais sorti une transal. 600 cm3 monocylindre refroidissement liquide, hein, pas d'eau connerie refroidissement air, hein, refroidissement liquide et tout, et ça aurait, ça aurait fait bon et les mecs l'auraient acheté avec un design vraiment un beau design euh, quelque chose de vraiment atypique euh, voilà quelque chose de bien que tout le monde aurait dit putain ils ont, ils ont plusieurs segments, ils ont non 100 cm3 Africa Twin pour les, les mecs qui aiment rouler sur la route avec des trains, je vois pas l'intérêt enfin, bon, visiblement il y a des gens qui aiment ça ils ont un truc pour les permis A2, un petit trail entrée de gamme CB500X et ils ont une espèce de ils ont un, un, un, un truc vraiment pur au road quelque chose de vraiment intéressant une transac 600, 600, 600 cm3 ou même 700 cm3, monocylindre refroidissement liquide impeccable et tout pour faire vraiment du tout terrain euh, et ça aurait été, là c'est quoi, cool, honnêtement c'est quoi cool, l'intérêt certains vont dire oui mais c'était un traque, oh, les mais ils avaient déjà l'Africa Twin et, a, et, et, pour, et si vous voulez plus léger, il y a la CB500X, quel est l'intérêt Je ne comprends pas, là. je comprends pas. Certains ont dit, oui, mais c'est pour lancer le nouveau moteur 700 cm3. Ah bon Ah bon, pour lancer un moteur de 700 cm3, tu obligé d'inventer une espèce de, de, de moto bâtarde comme ça Non, c'est complètement con. C'est complètement con, vous le savez, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Non, là, c'est euh, une économie de moyens, on sent qu'ils sont en perte d'idée totale. on a... Euh, ils voulaient voilà, oui, il lancer ce moteur mais sans, perdre, sans prendre trop de risques mais justement, en voulant vraiment faire de l'économie comme ça, les gens ben, j'ai vu en grande majorité sont déçus euh, y a, y a, c'est vraiment un, un travail bien fini hein, au-dedans, il est bien fini il n'est pas de moche il est, fat, il est fat du cul à mort Je veux dire, il n'y a rien, il n'est pas typique il, il ressemble à, à deux motos qui sont déjà existantes ce n'est m'a plus ressemblé, c'est carrément c'est une copie de motos, de modèles qu'ils ont déjà chez eux il n'y a rien d'intéressant. Et attendez, on va attendre le prix, hein, parce que les connaissances, ils sortent un nouveau moteur comme ça, il faut le rentabiliser. Hein. Moi, je vous annonce euh, au, moins, au moins 11 à 12 000. Hein. Oh, 11 à 12 000 euros, hein, sûr et certain. Je sais que l'Africa Twin, elle vaut 14 000, version normale, boîte DCT, c'est 16 000. Et là, ils vont, vous, ils vont vous la faire à 11 000, hein, 11-12 000. Hein, pour remettre au même niveau que la, la ténéri 700. Ah oui, sûr et certain. Sûr, sûr, sûr, sûr, sûr. Sûr et certain. Donc, quel est l'intérêt euh, intérêt minime hein Moi, je vois pas trop l'intérêt d'acheter un truc à 12, 000, à 12 000 balles comme ça. Je vais même vous dire un truc qui va vous étonner extraordinairement. Si vous voulez prendre un trail euh, moins gros, comme ça, euh, si vous ne voulez pas prendre une TNR 700, en mettant, que vous n'avez pas les moyens, je dirais, et que vous voulez faire quand même du trail sur la Terre, prenez une CRS 300L alors, à ce moment-là. Ça pèse que 100, 140 kg tout plein fait. C'est un monocylindre de 300 cm3, mais franchement, il est extrêmement fiable. Mais vraiment un truc de fou. Hein. Il y a même une, une, une streameuse qui là, ça s'appelle Ichibuts. Elle, fait, elle, elle, elle, elle, elle, elle se balade dans, le, dans la planète entière, elle fait des putains de trajets hyper longs avec, il est increvable comme moteur, et elle, elle est vendue qu'à 6000 euros. rien tant qu'à faire, si vous voulez faire de l'off-road à, à moindre coût, achetez ça. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec un truc qui vaut le même prix qu'une Ténéré 700, et qui ressemble à rien, je dis où vous prenez une Ténéré 700, ce que je veux dire par là, c'est vous prenez une Ténéré 700, et si vous n'avez pas les moyens de prendre une Africa Twin, à bah, ce moment-là, bah, euh, vous vous mettez sur une CRS 300L. Alors, il y a un truc bâtard comme ça qui vous aura le même prix qu'une Ténéré 700, ça n'a aucun intérêt. Ou vous prenez une Ténéré 700. Et si vous n'avez pas les moyens de prendre une Africa Twin, donc du coup, vous vous rebattez sur une TNR, sur une, cette moto-là, mais ça n'a aucun intérêt. Ou vous prenez une Ténéré 700. Et si vous vraiment n'avez pas les moyens, c'est CRS 300 Voilà. C'est mon point de vue, ça ne tient qu'à moi, maintenant, à vous de dire le vôtre et vous de me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite bonne continuation, bon ride, merci de vos appels. Ciao, ciao